Bonjour, je suis Chantal Biche et j'ai la joie de participer à un atelier de découverte des plantes, de reconnaissance de plantes et aussi la façon de les cuisiner. Et C'est animé par Véronique Pelé à l'occasion des 16e Journées de l'Environnement qui ont lieu donc ces 6, 7, 8 et 9 avril 2017. Donc elle nous a accueillis avec un grand sourire, elle a un chapeau avec une petite fleur au chapeau, elle nous propose des tabliers, elle est gaie, elle parle clairement et donc nous avons étudié cinq sortes de plantes. Alors, par exemple le plantain, Alors on décrit la, la fleur, on décrit la feuille et on parle de ses propriétés nutritives, de ses bienfaits et de la façon de les préparer. Nous étions une vingtaine de personnes chez une dame qui a une maison à coupe de vie, Denise, je ne connais pas son nom, qui a une propriété magnifique avec un jardin japonais. Elle a fait ça, tout ça elle-même depuis 50 ans. C'est un après-midi magnifique. Moi je recommande la prestation de Véronique Pelé à tout le monde. Et en plus on a eu du très beau temps. C'était quand même exceptionnel ce genre de rencontres et de partage. Merci beaucoup.